Au la gare, c'est ma poule Allez hop, l'a C'est à l'occasion du road trip de Wartitum et Justin le long de Vélo 6 et avant de retrouver les belgian wheelers à Bruxelles, que les wheelers diaboliques ont décidé de venir à Strasbourg en force, partager un moment de wheel fraternelle et interassociatif. Arrivé la veille pour profiter d'une ride nocturne, c'est la tête dans le cucu que nos amis ont émergé autour d'un bon, bon, bon café. <rire> Le temps de mettre péniblement leurs affaires dans les voitures, c'est en direction de Colmar que les ah, amis oui. se sont dirigés pour retrouver le reste de l'équipe pour cette balade semée d'embûches. Regarde, tu ça Ça se fait plaisir hein et là on est à Colmar, une ville que je connais pas, Strasbourg c'était génial, une ville d'étudiants. Franchement c'est top de top Ravi d'être à Colmar et c'est parti. On va faire une belle balade même fatigué. Euh, hop la poule et roule la gaysse. Hippolyte, Hippolyte, polyglotte. C'est parti pour le petit ballon l'Alsace. Salut tout le monde, très heureux d'être arrivé en Alsace et de rencontrer les wheelers, donc c'est parti pour une super balade. Bon. <rire> hey, ça va les wheelers Bon allez go, bon, on y va. <rire> La balade d'aujourd'hui est un petit tour de 80 km qui va nous mener à travers les vignes jusqu'à Turkheim, puis le long de la vallée de Munster jusqu'à Metzeral, avant l'ascension des Vosges jusqu'au col du Petit Ballon et récupérer la vallée par Wasserbourg. Allez, c'est parti. au Café de la Harte. La Harte, c'est le nom des vignes, c'est 7 heures de vigne en fait. Et le Café de était tenu il y a 50 ans par ma grand-mère à, à qui je dis bonjour de la où elle est. Après ce bref récit familial et cette ride au milieu des vignes de la Harte, <rire> c'est vers une première mésaventure pour Yannick que nous nous dirigeons. C'est vraiment chiant, ça. Alors ah, il y a un bout de bois dedans quoi. C as... Ah j'ai peut-être un tournevis peut moi pour sortir de là. Donc. Non, ah, surtout mais... pas de Sans <rire> sortir la pompe avant. On peut prendre un bâton plus grand par contre. Ouais ouais ouais ouais. Mais, un mais un non mais il y avait rien en coup fait. Il <rire> <rire> <Et> y <avait rire> C'est là <rire> <donc dans> <rire> que ah, est donc comme ça. Il est vraiment trop de ouf. Ah c'est qu'elle est bien dans. On va ouais, tourner deux. <rire> Je sais pas ce que tu lui fais à mamie mais putain. Et hop, tu pètes l'autre dedans. <rire> C'est ça. <rire> <rire> <rire> Tout était prévu. Non, mais, mais oui, mais il est <rire> où Il arrive. Alain, tournevis Touche. Ah, attends, attends. Ouais. À, à chaque ouais. fois euh, qu'on est chez avec vous, ou bon. Oh, ouais. serait... ouais. ah, C'est ouais. quand, ouais. quand, quand, quand même ça, quoi. Ouais. <rire> Et nous redémarrons la balade en faisant un détour par le terrain de cross d'Ingersheim où les plus courageux d'entre nous ont réalisé quelques manœuvres acrobatiques avant de continuer la ride le long de la rivière La Fecht. Cette rivière qui va nous mener jusqu'à la cité viticole de Turcal. Heures, la bière. Ah. Et c'est bien dommage pour Pierre puisqu'il s'agit d'un village des plus pittoresques de la région qui doit sa richesse à la culture de la vigne établie depuis la présence romaine au 1er siècle de notre ère. C'est avec un Alain diabolique, se prenant pour la Statue de la Liberté, un hommage rendu sans doute à Bartholdi, cet illustre Alsacien ayant construit l'armature du célèbre édifice que l'on quitte les parcelles viticoles pour les flancs de montagne de la vallée de Münster. Une piste cyclable très agréable qui suit le cours de la Fest jusqu'à Metzeral. Cette partie nous offre des vues exceptionnelles sur ces hauts sommets arrondis si emblématiques du parc naturel des Ballons des Vosges. C'est au fond de la vallée que nous allons nous restaurer de victuailles alsaciennes et que Yannick va vivre sa deuxième mésaventure. C'est très bon. Le master, c'est toujours bon. C'est bon. excellent. Dernier en Alsace, j'ai mangé du cacoulet, ça va pas. faites peut-être la région, c'est Non, non, c'est pas, pas trop. Bon, Dans ouais. charge Doctor, vous avez les quatre pines, et en fait, c'est comme une tôle froissée, hein. ça fait un cylindre, et ce cylindre, des fois, quand vous mettez votre charge Doctor vers le bas, le... et bah du coup, ça ressort, et en fait, il a tourné le GX16, donc le porte de charge, enfin ouais, et du coup, bah, ça fait un faux contact, du coup, ça fait... Je regrette d'avoir pas filmé la flamme, une flamme énorme comme ça Un truc énorme et là, euh, imitation de base... Hein. Mais qu'est-ce que c'est J'ai vu l'éclair, qu'est-ce qui s'est passé <rire> de roux Oh j'ai vu Oh j'ai vu Oh putain Donc du coup là, il... Ah, il prend le train. Bonne balade dans les gauges Bon Yannick, ce sera sans toi que nous allons faire cette ascension le petit ballon euh, d'alsace mais on pense à toi c'est parti il me faut yannick roule ma poule et hop ça cromme <rire> <rire> <rire> hey, yannick on, on va te charrier évidemment mais <rire> franchement ça fait mal au cœur que tu sois pas là quoi. Mais euh, on va être obligé de revenir quoi parce que ah non ah non ah non ah, non. ah ouais bah ouais <rire> Alors, ah il, il faut un week-end avec Yannick pour possible. <rire> ça monte bien, dis-donc okay. euh, On a un problème technique. Alain, <rire> quand il a cramé son chargeur, ça a fait cramer le fusil de la carte verte. Donc Du coup, elle ne prend plus la charge. Le bateau est arrivé. Mais là, il a 60% de batterie. Donc on verra bien. <rire> Inchallah, comme on dit. <rire> vous voyez, notre ami Yannick, il a fait cramer son port de charge. Mais, vous allumez la roue, Gotway roule. Lui, il y a juste le chargeur qui crame. Le fusible, paf, il pète bah faut que tu un fusible avec toi chez Kingston sinon ta roue ne recharge plus. Donc c'est génial. C'est une roue, faut rouler pas loin. Pas, pas loin de chez toi, c'est ça. Là, je pense qu'Alain for, pense fort à toi aussi. Là, il se dit, c'est cadeau. C'est vrai, vrai qu'il y a deux roues à réparer ce soir. Bah ouais, maintenant il y a deux roues. Deux. Bon, on va s'occuper. C'est après s'être bien foutu de ma gueule et avec un Alain sur la réserve que les compagnons de la huile Continuent leur ascension vosgienne dans un écrin de verdure particulièrement remarquable. Cette route forestière va leur permettre de faire des rencontres improbables avec des animaux légendaires. La chèvre mythique des Alsaciens et de un diabolique des Vosges, un spécimen de huileur à pied qu'on trouve uniquement sur les sommets telluriques de nos contrées. Je suis arrivé la route est épuisée. Là, eh, c'est dans la boîte. Oh oui, c'est eh, SFP. Du eh, moins, j'ai entendu. Je suis boîte Nous sommes en haut. Nous l'avons fait. Il y en a qui ont tenté un chemin alternatif. Ouais, ouais. Bah, attendez, attendez-nous. faut bien que vous, je vous filme. Je, je, je, et nous, on passe par la route. Regardez les. Alors vos appréciations Super, ouais, super super. Impeccable, super. Ça valait la peine, hein Ouais, non, franchement. La fin, la fin. Ouais, ouais, franchement, euh... carrément. Avec <rire> une telle fait Ça va nous appeler les urgences avec ma montre Allez go, je... cette descente Et notre joyeuse troupe continue sa descente diabolique par le chemin du Streilplan, qui est une succession de lacets jusqu'à la vallée de la Crespar, avant d'atteindre la plaine et enfin le Colmar, où nous dirons à très bientôt à une partie de nos amis vieurs pour de nouvelles aventures. Je rentre, on m'attend encore au deuxième resto Au deuxième resto Ouais ouais Alors les balades, tu vas te recommencer Franchement, de la bombe le Petit ballon, magnifique Une bonne montée, des belles descentes A refaire Alors, super, ouais c'était trop bien À la prochaine Tu reviens à Orléans à hein. oh. Bientôt On sera là ouais, N'hésitez pas hein. C'est un jour où vous passez dans le coin, n'hésitez pas Franchement c'était super Avec, avec plaisir Envers, Avec plaisir On reviendra <rire> Et cette balade va se poursuivre dans les rues pittoresques de Colmar, où nous allons faire découvrir à nos visiteurs du jour une statue insolite, où on invite les gens à y faire un vœu selon une gestuelle précise. Tu peux toucher la bestiole là-bas, pour euh, Marou Oui, bien sûr Combien de doigts Deux fois, j'ai deux fusils. Un, deux. <rire> Et voilà. Là, tu fais ça, tu fais... Allez, c'est pour moi les vœux de chacun étant exprimés, c'est pour le plus grand plaisir des diaboliques que nous avons terminé cette escapade colmarienne par une séance de freestyle. Uh... Et c'est jusque tard, très très tard, dans la nuit, que les wheelers diaboliques ont réalisé avec minutie et dextérité une opération à cœur ouvert sur Mamie, la MS3 de Yannick. Attention. Bon, alors on a fait la réparation, on a fait du mieux qu'on a pu. Espérons qu'on a bien mis le fil rouge. C'est sa faute. c'est tir noir, c'est sa faute. <rire> Tout est sa faute. Non, non, c'est un faux contact dans la prise. Quelqu'un peut me dire. Tenir la, la prise. Oh, <rire> c'est <rire> Attention, branchement numéro 2. Et ça passe. Yannick, s'il te plaît! Et non, Nous voyons, euh, voyons. Nous voyons Le voyant est quelle couleur? Il est rouge. C'est bon, c'est bon. Allez, réparer. On peut bien l'allumer. Je sais, je sais, attends, je, sais, attends, je, sais, attends, je, sais je sais, je sais, je sais, je sais. Oui, la carte mère elle comprend rien, elle est profixée. Euh, euh, elle a un point de <rire> Ah, bah, c'est bon.